Pour déterminer la masse volumique d'un liquide, on doit déterminer la masse et le volume d'un échantillon de liquide. On se munit d'une verrerie de précision pour mesurer le volume, la fiole jaugée. On utilise la balance pour mesurer la masse. Commencez par faire la tare de la masse de la fiole en la posant sur la balance, puis en appuyant sur tare. A l'aide d'un entonnoir à liquide, versez dans la fiole le liquide quasiment jusqu'au trait de jauge. Prendre du papier absorbant pour nettoyer le col des éventuelles gouttes de liquide au-dessus du trait de jauge. Puis, pour plus de précision, on ajoute au goutte-à-goutte, à, goutte, à l'aide d'une pipette Pasteur, le liquide. On procède à la mise au trait en plaçant notre œil au niveau du trait de jauge. On ajoute du liquide jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide avec le trait de jauge.